Ok, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. J'ai un pseudo absolument imprononçable sur Twitter, mais qui a l'avantage d'être directement disponible sur à peu près tout. Donc c'est à peu près comme ça que vous pouvez me trouver euh, n'importe où. Et mon travail au jour le jour, c'est diriger une boîte qui s'appelle euh, Clever Cloud. Et euh, Clever Cloud, c'est une boîte de ce qu'on a décidé d'appeler nous euh, de l'IT automation. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, euh, les gens poussent leur code chez nous, et à partir de ce moment-là. Nous, on s'assure que leur application soit en ligne, euh, parce qu'en fait, on va, on va automatiquement gérer les problèmes de déploiement, auto-scalabilité, réduction, sécurité, auto-healing, enfin, les gens poussent et ils ne s'en occupent pas. C'est assez cool comme techno, parce qu'on peut soit s'en servir directement sur notre service en ligne, soit euh, on-premise. Et vu qu'on a des clients dans à peu près 1500 villes dans le monde, on a des gros clients, pas drôles, bancaires... On a des toutes petites startups, on a même commencé dans certains domaines euh, qu'on qualifiera de avec beaucoup de contenu sur Internet euh, à apprendre énormément de choses. Et euh, ça nous a permis d'avoir énormément de feedback sur notre support et d'essayer de, de reverser à la communauté en permanence ce qu'on apprend euh, au travers de conférences ou de blog posts. Ok, donc pour commencer, pourquoi est-ce que vous êtes ici en fait À chaque fois que je suis dans une conférence, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des gens qui sont dans la conf, qui sont en train de s'intéresser à leur métier, et il y en a, et c'est la majorité en fait des développeurs qui ne le sont pas. Et euh, c'est quelque chose d'important, vous êtes ici d'abord parce que vous êtes des gens qui aimaient votre job. Je pense que c'est assez important de le noter, euh, parce que pour moi ça change énormément de choses dans, dans le monde qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire qu'on a on a aujourd'hui toute cette fameuse histoire de de revenus minimum, de plus assez de travail, etc. Et moi, je fais partie de ces gens qui sont prêts à dire, « genre Moi, franchement, les gars, je suis prêt à payer pour plus bosser avec les gens qui n'ont rien à foutre de leur boulot et qui sont mauvais. Bosser qu'avec les bons, ça me va, en fait. » et, et ça, c'est un truc qui est très important, c'est, voilà, premièrement, normalement, si vous êtes dans la salle, vous aimez l'informatique, c'est une bonne chose. Et comme toute personne qui travaille dans l'informatique, vous avez une certaine quête euh, de, de, de la connaissance, parce qu'on est dans un dans un métier où on peut pas se reposer sur quelque chose qu'on aurait appris à l'école et, euh, et sur laquelle on ne reviendra pas. Alors, en fait, il y a une il y a une acceptation du changement naturel en fait dans notre métier qui vient du fait que la plupart des technologies qu'on utilise aujourd'hui étaient des technologies qui n'existaient pas il y a dix ans et donc la plupart des gens qui sont dans cette salle n'ont jamais été formés d'un point de vue scolaire j'entends à l'utilisation de ces technologies. Et là-dedans, on va retrouver une certaine quête de l'efficacité. Euh, quand... Moi, j'adore les chèvres, en fait, il y, a, il y a une espèce de vieux trip sur les chèvres chez CleverCloud, il ne faut, faut pas chercher. Euh, mais en fait, la, la quête d'efficacité, je pense qu'elle tient beaucoup, à ce que comme beaucoup de gens ne comprennent pas notre travail, on sait que si on, si on arrive à aller plus vite sur certains points, on gagne juste du temps, ça arrange tout le monde et, et on en reparlera plein. Il y a une nouvelle vision du travail qui est en train de se définir, on parle souvent de tout ce qui va être coworking space, d'holocratie, euh, tout ce qui va être remote working énormément. Et en fait, je, je, de ce qu'on voit, il y a quand même dans nos métiers, c'était cette capacité à pousser cette nouvelle façon de faire. Et cette, cette façon-là est quand même de penser peut-on automatiser tout ce qui traîne. Et, et cette, cette capacité à automatiser, c'est vraiment cette, cette, cette, cette façon de dire, on a on, avant il y avait des choses qu'on faisait à la mano. Et à présent, on va essayer de faire ces choses-là de façon automatique, et si possible, à scale. Qu'est-ce que j'appelle enfin, qu que par là Donc Ça, c'est le slide où j'ai dit hier, je le mets en rose pour penser à le changer par d'autres slides dans lesquels j'aurai des exemples. Euh... <rire> Bref. <rire> qu Qu'est-ce qu que je veux donner comme exemple à ce niveau-là Avant, dans les boîtes, vous aviez un service, qui était le service des études mathématiques, auquel on allait, avec sa feuille de papier, dire « moi, j'ai besoin de ces calculs-là », et vous reveniez la semaine d'après, il y avait un mec qui avait fait vos maths. Aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant, vous avez tous Excel, et même si personne dans la salle n'a jamais calculé une moyenne géométrique à la main, vous êtes tous capables de vous en servir. Ce qui, ce qui amène à un certain nombre d'ailleurs d'erreurs statistiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Puisque tout le monde a Excel, on, on acerte que tout le monde est bon en statistiques, ce qui n'est absolument pas la même chose. Et la plupart des gens ne savent pas quelle est la différence entre une moyenne géométrique et une moyenne arithmétique. Qui sait quelle est la différence entre une moyenne géométrique et une moyenne arithmétique Qui a déjà calculé un taux de croissance Cumulé. C'est très étrange que ce ne soient pas les mêmes personnes qui ont la main. Bref, euh, ce point-là, ce point-là est super important parce que ça veut dire qu'avant, un travail qui était fait par un cerveau humain, on l'a remplacé par un ordinateur. Et ça, ça c'est quelque chose de très important, c'est que en fait, l'ordinateur est fondamentalement un outil d'automatisation et d'industrialisation de la puissance de cerveau humain. Ce qui induit un certain nombre de changements économiques massifs sur notre planète qu'on est en train de vivre maintenant et qui, qui changent énormément de choses. Ces changements économiques massifs sont induits essentiellement par deux points. Le premier qui est un truc qu'on appelle the Law of accelerating returns. Ça, ça a été énoncé par un mec qui s'appelle Rekertzwein. Et en fait, cette règle-là dit quoi Cette règle-là dit que chaque progrès technologique rapproche le progrès technologique suivant. Autrement dit, la, le progrès technologique humain est une ligne exponentielle. Ça va à tout le monde ce que je viens de dire pourquoi est-ce que ça, c'est super important Parce que l'accélération du progrès technologique n'est euh, pas nécessairement perceptible. Au démarrage d'une exponentielle, ça ressemble à une fonction linéaire. L'exponentialité est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à percevoir, parce que vous ne pouvez dealer avec l'exponentialité que d'un point de vue théorique. Parce que le moment où vous êtes sur la courbe droite de l'exponentielle, c'est déjà trop tard pour l'anticiper. Et ça va très très vite. Et donc, il faut, faut être capable de détecter le moment bizarre où la courbe commence à monter réellement. Et ça, c'est hyper important à comprendre, c'est que à chaque fois qu'on va parler de points où on parle d'exponentialité, on va parler de points où, parle point où si on ne réagit pas en temps et en heure, on va, on va créer une catastrophe. Donc la, la première chose à dire, c'est que le progrès technologique humain va va de plus en plus vite, et géré de façon exponentielle, et donc génère de plus en plus de capacités de production, de plus en plus d'automatisation, et ces choses-là. Ce qui entraîne une deuxième conséquence, qu'on appelle « Software is hitting the world », ça a été annoncé par un mec qui s'appelle Marc Andreessen. Marc Andreessen c'était le fondateur de Netscape Communicator. C'est un mec qui avait un peu quand même de vision. « Bon, OK, Netscape Communicator, ça n'a pas fait des masses de sous. Par contre, après, ce gars-là s'est associé avec un mec qui s'appelle Ben Horowitz. Ils ont créé un fonds d'investissement qui s'appelle Andreessen Horowitz dans la Vallée, qu'on abrévi euh, z ce qui signifie qu'il n'y a, a que 18 lettres dans l'alphabet et celles qui composent Andreessen Horowitz, ce qui est un, un, un tout petit peu... Enfin, voilà, les mecs se sentent bien. Mais il y a une sorte de, de mantra, en fait, dans la Vallée, c'est que si Andreessen Horowitz met de l'argent dans votre boîte, votre boîte sera successful. C'est vraiment un des fonds les plus rentables du monde. Et quand il dit « Software is eating the world », ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, le logiciel s'insère dans tous les pans de la société, et à chaque fois que le logiciel modifie un pan de la société, il le fait de façon mondiale. Quand Uber résout le problème de la transportation ur urbaine, il ne le fait pas dans une local zone, il le fait partout en même temps. Et ça, c'est très important, c'est que maintenant, le monde est petit. Quand, quand je dis « le monde est petit », c'est à deux choses figurées. D'abord, économiquement, le monde, on, on connaît bien sa finitude et on a une bonne notion de, de la fin des ressources naturelles. Ensuite, le monde est petit parce qu'économiquement, en fait, il y a énormément d'entreprises qui sont liées. On, on est sur des, sur des, des choses, en fait, on, est, on est vraiment très proches les uns des autres. Ensuite, le monde est petit parce que les moyens de communication sont extrêmement forts. Et pour finir, le monde est petit parce que se déplacer et voyager dans le monde aujourd'hui n'a jamais été aussi simple. C'est l'exemple que je prenais hier avec Nicolas en en parlant, c'est je disais, bah par exemple, moi, demain soir, il faut que je sois à Hong Kong, je n'ai toujours pas pris mes billets d'avion. mais Parce que je sais que ça ne va pas se poser de problème, en fait. je vais payer mes billets d'avion 600 si balles, je serai à Hong Kong demain soir. en fait. Là où pour mes parents, aller à Hong Kong, c'est une espèce de truc, Genre, on va faire un truc, on va aller à Hong Kong. Moi, j'ai l'impression de prendre le tramway. Bon, un gros tramway, Hong Kong, c'est loin. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que se déplacer, on le fait hyper facilement aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Dans l'informatique, il y a un truc qui me choque, c'est le nombre de gens qui me parlent de la Silicon Valley en me disant toujours « Ouais, mais tu comprends, dans la Silicon Valley... Euh, »« Allez dans la Silicon Valley, les gars, euh, ça coûte 600 balles un aller-retour dans la Silicon Valley. » C'est pas grand-chose à l'échelle d'une entreprise, 600 euros. Vous faites un aller-retour dans la Silicon Valley, vous allez y passer trois jours, vous verrez si vous avez raison ou tort sur des points. Et vous pouvez même le faire plusieurs fois par an et apprendre des tonnes de trucs. Et ça, c'est cette notion du monde est devenu petit. Et la petitesse du monde fait que l'efficacité est maintenant obligatoire, parce que la compétition économique qui est liée à ça devient extrêmement forte. Pour ceux qui se seraient fait chier dans cette première partie et auraient légèrement dormi, j'ai résumé une grande partie de ces notions-là dans un blog post, euh, voilà, ce qui vous permet également de donner à votre chef quand, quand, quand vous voudrez lui parler de la suite de ce qui va venir. Est-ce que tout le monde s'emmerde dans la salle ou est-ce que ça va Cool. Quand l'informatique est arrivée, les boîtes ont commencé à créer des départements de l'IT. Une espèce de truc, genre, on avait le département des maths, on a le département de l'IT, on a les services généraux et on a le département comptable. Et l'IT, c'est une espèce de centre de coups chelou, de trucs qui font des outils whatever, de toute façon, il faut avoir un département de l'IT. Et en fait, ça, C'est lié à une sorte de, de chose que je ne comprends pas, c'est cette notion de monde virtuel, monde réel, qui existe souvent dans la tête des gens. Et moi souvent on va me dire, ouais, tu ne te rends pas compte, avec tout le temps que tu passes dans le monde virtuel, avec les gens que tu connais sur Twitter, tu sais tes trucs virtuels, les gens qui me parlent sur Twitter sont, enfin, pour l'immense majorité, des personnes physiques existantes. Il n'y a pas de différence entre un monde virtuel et un monde réel, ça n'existe pas en fait. C'est des moyens de communication qui permettent eux d'atteindre de, de, des gens qui sont parfaitement normaux, vivants, physiques et parfaitement réels. Même mieux, ça me permet de maintenir aujourd'hui un moyen de communication avec des gens que je ne vois pas tous les 4 matins. Je parle souvent avec Nicolas Martignol sur Twitter, pour autant, euh, on ne se voit pas tous les 3 jours. Il a son travail, j'ai le mien, et je ne parle même pas de gens qui ne sont même pas dans le même pays ou le même continent que moi. Donc c'est... Cette idée était de dire, bon, bah voilà, il y a l'informatique, ça va gérer les trucs virtuels. Ce pas du tout les trucs réels, c'est les trucs virtuels. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va diviser le truc sur deux agendas différents, enfin, sur, sur deux runtime différents. La première chose qui sera les projets, le développement, qui fonctionnera sur un modèle itératif. Et de l'autre côté, le run, ce qui sera la prod, ce qui sera le centre de coût de globalement, je paye mon électricité parce que je n'ai pas trop le choix. Et ça, c'est une espèce de vision de comptable de l'organisation de l'IT. Si vous prenez un comptable, comment est-ce que fonctionne un comptable fondamentalement C'est un mec qui vous explique qu'on va faire un investissement, et sur cet investissement, on va faire un retour sur investissement calculé. Donc, un projet IT, c'est un investissement. Et un investissement, comment tu vas le gérer ben, tu vas dire « moi j'ai besoin de ça », donc tu fais des specs, ensuite il y a des gens qui vont le coder pendant X temps, tu vas le payer, et ensuite tu vas calculer ton ROI en amortissant comptablement, hein, vous amortissez euh, votre software, ce qui fait que le software doit être utilisé au moins 3 ans, vu qu'il est immobilisé. Vous comprenez comptablement ce que ça veut dire une immobilisation C'est vraiment cette notion de bah, « j'ai payé ça », je vais le faire apparaître dans mes comptes pendant trois ans pour dire le temps pendant lequel je le paye. Et donc du coup, on est sur un modèle où on considère du software comme des bâtiments en fait. C'est-à-dire que, bon, bah moi j'ai payé un truc, je vais l'employer pendant trois ans pour être rentable sur le machin, et puis voilà, donc ça a donné d'abord un truc absolument cataclysmique qui était le V-Cycle, vous connaissez beaucoup de projets V-Cycle un peu importants de trois ans de dev, où vous n'avez pas les trois quarts de l'équipe qui ont disparu à un moment en dépression Vous savez ce type de projet où on te dit « Non, mais là c'est un gros projet, il y a 10 000 jours hommes dans un assureur. » Là, honnêtement, on le sait tous, il y a une énorme lupiète rouge qui s'allume tous dans notre cerveau, qui dit « Ça va être affreux, on va recoder quatre fois le truc, à la fin on va livrer un truc dont les gens en fait n'ont pas besoin. » Il va y avoir des tonnes de réunions avec des gens qui s'engueulent. Enfin, c'est une espèce de truc où on sait tous que ça va être un projet désagréable. Et qu'à la fin, en plus, on se tape les choix de conception technique initiaux qui, pour finir, ne sont pas liés au réel fonctionnel qu'on doit coder. Mais qui hommes ils ont été faits et qu'ils ont, on a payé un architecte pour faire les choix techniques initiaux. Enfin, voilà. Et là, on est fucked up. Et ça, c'est lié à un truc. C'est que le cycle de vie et les évolutions du logiciel sont pas drivés par le métier et le business. Sont drivés par les comptables. Ce qui approche, selon moi, de la folie. Ça, c'est hyper important. Toutes les directions informatiques viennent me voir en disant comment on rend les gens plus efficaces. La première chose à faire, arrêter de laisser le comptable décider quel est le cycle de vie logiciel. Ce n'est pas son job. Le comptable, il est là pour gérer les sous. En général, il comprend à peu près pas ce que branle la boîte dans laquelle il bosse. Du coup, ne laissez pas décider comment managérialement ça doit se passer. Et pourquoi cette espèce de séparation entre les gens qui vont faire le run et les gens qui vont faire la prod La run prod, les gens qui vont faire le dev et les gens qui vont faire la prod. La run prod, c'est un truc, tout le monde voit ça comme un cost center. D'abord, il faut savoir que globalement, les, les, les DSI aujourd'hui payent 70% de leur budget pour faire tenir les vieux trucs. Bon, des fois, ils ne se servent même pas. Mais comme ils en sont incapables de le savoir, c'est pas grave. Et du coup, le, le deuxième problème, c'est qu'on a une équipe qui fait des projets qui est censée faire avancer le software de la boîte, qui n'a pas d'interaction et pas de cause commune avec les gens dont le travail est de faire le run. Parce que comme les deux vont avoir chacun leur compte d'exploitation, chacun leur façon de gérer, chacun leur argent, et chacun des, des, des, des objectifs différents, ça vous donne des situations complètement débiles, du genre les devs ont besoin d'un serveur, ils le demandent aux ops, qui eux vont se faire facturer le serveur s'ils le donnent aux devs, pourquoi est-ce qu'ils seraient d'accord Si vous voulez, les mecs de la prod ont intérêt à ce que rien ne bouge et diminuer les coûts dans le temps, c'est comme ça qu'ils sont incentivés, les mecs du dev ont intérêt à développer de nouvelles choses en utilisant de nouvelles ressources qui demandent aux, aux mecs précédents. Comment vous voulez que ça fonctionne C'est-à-dire que... Et, et ça, un, c est, c est, quand on dit que les, les, les objectifs ne sont pas alignés, c'est exactement en fait, à ça que je fais référence. C'est-à-dire qu'on est dans la plupart des entreprises, dans des cas complètement fous, où en fait, les devs passent leur temps à péter un câble pour obtenir des serveurs en trois mois auprès des providers, et en plus, quand ils obtiennent un serveur, on leur dit, « Oui, mais tu n'auras pas le droit de faire de Redis dessus, parce que ça ne fait pas partie de notre roadmap et de notre stack technologique. » Et donc, il est évident que les mecs vont passer leur temps à s'engueuler, au lieu de faire avancer la boîte dans le bon sens. Et je ne parle même pas là-dessus, petite parenthèse, des gens qui fournissent les ressources humaines en régie qui sont dans le tas, qui, elles, n'ont aucun intérêt à ce que les projets aillent vite. Ça ferait moins de facturation. Donc on voit bien qu'on est au milieu dans la gestion de l'informatique de la plupart des grosses entreprises, au milieu de gens qui ont des objectifs divergents et qui en fait vont au global réduire l'efficacité globale d'une organisation et donc réduire sa capacité euh, de, à générer du profit et de l'efficacité sur le marché et donc réduire sa capacité à être bonne dans la, la, la compétition mondiale. Et ça, c'est la raison pour laquelle les bookkeepers ont fucké le management de l'IT. À ce moment-là, il s'est passé un truc. Il y a un mec en Belgique qui a créé une conférence, c'est c'était ça, qui s'appelait DevOps. Et tout le monde s'est engouffré dans le truc en disant, on va faire du DevOps. Et là, ça a donné un deuxième drame, qui est que les mecs ont compris Dev plus Ops. Alors, DevOps, l'idée c'était comment on fait collaborer à la base les devs et les ops ensemble. Ça n'a jamais été, les devs vont faire le boulot des ops à leur place parce qu'on en a marre de gérer ces cons. Alors d'abord, ces cons en général, ils ont, un, ils ont un certain nombre de contraintes, dont le, leur gestion financière qui est complètement bizarroïde. Et ensuite, ils ont en général ce qu'on appelle le... le le socle de, c'est pas grave, je le retrouverai tout à l'heure, qui, qui, qui fait que les mecs ont une obligation légale sur un certain nombre de sujets. Et quand les devs vont se commencer à faire de l'ops, il y a plusieurs problèmes. La première problème, c'est qu'en fait, on est dans un monde d'expertise. C'est-à-dire qu'au 15e siècle, dans un château, vous aviez un mec, c'était lui qui connaissait toutes les citations natines, il servait de médecin sachant que la médecine, ça se contentait globalement de saigner les gens et voir s'ils allaient mieux après. Euh, il faisait aussi l'astronomie, l'alchimie et la cartomancie. Le mec avait la somme des connaissances humaines à l'intérieur de sa tête, c'était le savant. Les autres, ils avaient des épées, ils se tapaient sur la gueule, et la majorité des gens étaient des pécores et ils faisaient pousser des graines. Aujourd'hui, ce n'est pas le même mec qui fait de la neurochirurgie, qui envoie des trucs sur Mars, qui fait de la soudure haute pression, ou qui est Serge et Carrefour. Ce n'est pas du tout le même job, en fait. Et on ne peut pas demander à des gens d'avoir la totalité des connaissances humaines à l'intérieur de sa tête, « the law of accelerating returns », etc. Et donc, vous voyez bien qu'en fait, générer des experts, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont être de plus en plus spécifiques sur leur métier. Quand on dit de plus en plus spécifiques, récupérer le boulot des Ops en plus du Dev, bah, c'est aller dans l'autre sens que le sens de l'histoire. C'est-à-dire, marcher à contre-courant de l'histoire, ça n'a jamais été une grande et bonne idée. Ça génère toujours des catastrophes. Et donc ça, ce n'est pas bien du tout. Surtout que dans le développement, ça s'est déjà produit, la spécialisation. Qui, chez vous, enfin dans la salle, est ingénieur kernel Qui a écrit une ligne dans le kernel Qui a écrit des applications de gestion il n'y a pas besoin d'écrire des lignes dans le kernel pour faire des applications de gestion, on est bien d'accord avec ça. Sauf qu'il y a 15-20 ans dans l'informatique, bah, si vous vouliez faire tourner un ordinateur, comme il n'y avait qu'un seul software, le truc faisait OS plus euh, logiciel plus tout, et du coup vous aviez un pipeline généralisé avec une espèce de gros bloc binaire qui faisait tout tourner au sein du même système. Surtout ne me dites pas unikernel kernel à ce moment-là, ça... ce serait de mauvais goût. Il y a plein de gens en ce moment qui ont des grosses histoires de « on va faire des gros trucs binaires qui font tout ». Il y a une boîte très célèbre, il n'y a pas longtemps, ils viennent de lancer un nouveau produit, le truc fait toaster, repiqueuse à salade, micro, et il y a également un bouquin de philo à l'intérieur. Ils sont très contents, ils ont fait un gros binaire de 80 mégas qui fait tout. Les mecs ont tout compris à Unix. Quoi. Mais, mais cette, cette notion d'expertise, pourquoi elle est importante Parce que si ce que vous faites... C'est remplacer les Ops en faisant le boulot à leur place, vous allez générer des catastrophes. D'abord, un Ops a des réelles compétences. Il sait faire des trucs. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on doit automatiser son travail et faire changer et évoluer le métier des Ops, ce n'est pas parce que la majorité des Ops sont nuls parce qu'ils ont été mal formés, qu'on les a maintenus dans des rôles complètement pourris et automatisables, que ces gens-là n'ont pas de compétences, notamment cette capacité à aller à « scale ». La bonne solution pour mettre en place DevOps dans les entreprises, et là c'est beau, c'est fusionner comptablement le run et les dev, Que la totalité des différents départements IT devienne une seule entité qui s'appellerait l'automatisation du travail de l'entreprise. Ça, c'est une vision DevOps, c'est une vision de collaboration. On met tout le monde sur le même budget et comme ça on réaligne les goals. Et du coup, on va récupérer des gens qui seront de nouveau efficaces. Ensuite, avec ça, on va pouvoir délivrer ce, que, ce qui est hyper important, c'est le Continuous Delivery Pipeline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être efficace dans le marché, il faut être capable de bouger très vite dans votre software pour vous adapter au marché en permanence. Si vous n'êtes pas capable de livrer du logiciel tout le temps, on est dans la merde. Philippe, ça livre combien de fois par jour GitHub Quoi oui, mais plusieurs fois, c'est combien C'est quelques centaines, je crois. Donc, euh, GitHub, plusieurs fois par jour livré. Vous mettez combien de temps à faire une mise en prod en moyenne Si la réponse intellectuelle que vous faites est au-delà de la semaine, vous avez un problème. Vous êtes en retard sur le marché systématiquement. Théoriquement, le soft, il se ship tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour être capable de faire ça, il faut être capable de supprimer des très vieilles contraintes qu'on a mis en place dans les organisations et qui, en fait, tuent la productivité. La première chose, c'est cette fameuse histoire de compagnie stack, où vous avez un bunch de trois, de trois architectes qui te disent « Non, mais la stack logicielle de l'entreprise, ce sera Oracle.net. » D'abord, les mecs euh, passaient trois mois en études de marché pour sortir Oracle.net ou Java.net, euh, ou, euh, ou Java Oracle. Euh quand même pas très couillu, quoi. Vous vous débarquerez en nous disant la stack technologique, ce sera Perl et SQLite. Vous ayez passé trois mois à le truc Enfin, je suis curieux d'apprendre ce que vous avez foutu pendant trois mois, mais ça m'amuserait, quoi. Mais honnêtement, c'est pour me sortir .NET java slash oracle. Enfin, ça va, on n'est pas en train de... Voilà, ça va assez simplement. Ensuite, en quoi une stack est obligatoire Le truc qui m'a amusé le plus, c'est quand... Chez Clever, on était connus pour faire du Scala à un moment. Alors, c'est complètement paradoxal, vu que le cœur de Clever est écrit en J2E, mais, euh, mais chez Clever, on était connus pendant un long moment pour faire du Scala, et tout le monde me disait, mais comment tu fais pour recruter en Scala Ça doit être super dur. Bah non, c'est hyper simple. Si je dis que je veux recruter un développeur Scala, vu que la plupart des développeurs Scala, à l'époque, étaient hobbyistes, et ils faisaient ça le soir parce qu'ils kiffaient, quand je leur proposais d'avoir un job, je pouvais les avoir au salaire que je voulais, quand je voulais, en se déplaçant la totale, c'était moi qui fixais les conditions, c'était moi qui étais tout seul sur le marché à faire le truc. Les mecs étaient bons parce que c'était les mecs qui avaient été les premiers, c'était les early adopteurs, enfin ils étaient chauds, et du coup au lieu d'offrir une, une offre où je recevais 50 CV dont je savais pas quoi faire, là je recevais 3 CV, le choix était assez rapidement, vite fait. Donc en fait c'était super simple de recruter en ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire dans le, dans le truc ah, Évidemment, si vous considérez que un jour homme est égal à un jour homme et qu'en fait ce que vous voulez c'est une détrachée de personnes à faire de la viande euh, dans le truc, alors là, ouais, vous êtes mal. Ouais. L'autre truc, c'est le framework interne de la compagnie. Alors ça, c'est un truc que je comprends vraiment pas. Si vous écrivez du code, vous devez le maintenir. Le maintenir, ça coûte de l'argent. Ça prend énormément de temps et en plus, il faut être brillant. Ce qui signifie que vous allez passer votre temps à être en retard sur les frameworks open source du marché. Vous voyez ce que je veux dire là-dedans C'est complètement débile. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de supprimer du code. Nettoyer le truc. À chaque fois que vous supprimez une ligne de code, ça fait une ligne de code en moins à maintenir, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez en efficacité et vous allez plus loin. Je laisse quand même la fin du GIF parce que j'aime bien le GIF. Donc là, la première chose, c'est être capable de supprimer du code. La seconde chose, c'est, comme les mecs ont fait de l'immobilisation sur le code qu'ils ont produit, pour eux, ils ont créé un asset comme un bâtiment. Donc à chaque fois que tu leur dis que tu supprimes du code, les mecs deviennent fous quoi, à la compta. Mais non, mais on l'a payé, la ligne de code. Oui, mais écoutez, les mecs, je m'en fous, euh, elle ne sert plus à rien, elle sert plus à rien. Quoi. Donc, quand vous lui dites, vous dites, bon, on va tout réécrire, alors là, c'est la fin du monde. Ouais, mais ça, on l'a déjà fait, on l'a déjà payé. Quand vous réécrivez tout, enfin quand vous avez acheté un logiciel, en fait ce que vous avez acheté, ce n'est pas les lignes de code. Ce que vous avez acheté, c'est une équipe de gens qui comprend le métier de l'entreprise et les besoins de l'entreprise et le métier, qui écrit le logiciel. Et parfois, en le faisant, ils découvrent des choses, le logiciel devient compliqué, ça devient un paquet de bugs, ça devient du spaghetti, et parfois en le réécrivant de A à Z, ça prend beaucoup moins de temps. C'est toujours plus agréable pour l'équipe de développeurs de dire « Allez, vas-y, réécris tout. » Les mecs sont heureux en, de, en ouvrant leur idée le matin, c'est chaud, on fait un gros projet, on avance. Plutôt que d'aller hacker dans des lignes de code qu'on a écrit des, il y a une éternité, parce qu'on ne savait pas en fait comment ça marchait, donc du coup, après, on a contourné trois fois le système qu'on a mis en place. Et, en fait, bananer du code, c'est une bonne chose. Je, je me rappellerai toujours, le, le système qui, pendant longtemps, parce que là, on est en train de mettre notre nouveau reverse proxy en prod, mais pendant longtemps, on avait un système de reverse proxy, où en fait on fait du rebinding, enfin c'est un truc un tout petit peu compliqué avec du rebinding de, de, de process au sein, du, au sein du kernel, etc. Et pendant, pendant longtemps on avait écrit en Scala, parce que pour nous Scala c'était l'avenir, tout ça. On avait écrit en Scala un truc qui permettait la mise à jour continue de ce truc-là. Et ces trucs, on a mis 8 mois à l'écrire, dans une douleur infernale, ça a été vraiment la galère. Et c'était bugogène en prod, mais c'était infernal. Le machin passait son temps à se planter dans les confs. Comme on avait tout écrit en concurrentiel, l'écriture de confs concurrentiels, en fait, c'était une très mauvaise idée. C'était vraiment avec de la fusion d'arbres et tout. C'était pas du tout une bonne idée. Et c'était ultra bugogène Et on avait peur d'aller toucher à ce machin-là. Un jour, un des mecs a pété un câble. Il a dit ce truc est une merde. Il est resté debout toute la nuit. Il a recodé tout. Alors, pour le coup, en Java, complètement synchrone, parce qu'en fait, on n'avait pas besoin de concurrence sur ce truc-là. Euh, il a tout réécrit en une nuit. Le lendemain, on a lancé les tests dessus. Trois jours plus tard, le truc était en prod. Et depuis, le machin est stable. Pourquoi Parce qu'en fait, il connaissait tous les problèmes qui allaient se produire. Et en fait, toutes nos hypothèses de départ dans l'écriture du premier soft étaient fausses. Et donc, toute notre architecture du soft était fausse. Et donc, en fait, on passait notre temps à se battre contre notre architecture et notre propre code. En réécrivant tout... On connaissait tous les problèmes à l'avance, ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, on a changé les technos, on a pris ce qu'il fallait, on a mis à jour la base de code, c'était agréable. Il faut jamais sous-estimer cette capacité de réécrire tout. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand les gens commencent à faire la gueule en ouvrant une base de code, c'est probablement qu'il faudrait s'en débarrasser. ça rend les gens dépressifs, et, et honnêtement, la vie est trop courte pour rendre les gens dépressifs pour une base de code. Le deuxième point qu'il faut absolument supprimer, c'est tous les rites vaudous autour de la sécurité. Alors moi j'adore là-dessus, il y a des entreprises qui sont géniales, qui éditent leur propre distribution Linux pour la sécurité. Tu sais, à chaque fois je regarde des mecs, mais les gars, vous connaissez quoi en sécurité pour me dire des trucs pareils Il y a plusieurs idées fausses en sécurité. La première idée, c'est du code qui est vieux et du bon code. Il a été battle-tested, on peut lui faire confiance. Ça c'est une horrible connerie. C'est une horrible connerie parce qu'en fait... Ça, c'est le nombre de failles de sécurité trouvées dans le monde au quotidien. Vous voyez que l'augmentation la, est un début d'exponentiel. Et donc, en fait, si vous voulez être en sécurité, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de réagir, mais de mettre à jour proactivement. C'est un processus continu, la sécurité qui fait qu'on est bindé sur upstream et qu'on se met à jour, et pas qu'on réagit à ça. On a un blog post entier là-dessus, mais juste pour vous rappeler et vous donner des chiffres, des trucs comme Shellshock, Bl euh, Ghost ou Poodle, qui étaient à chaque fois des, des failles du type prise en main, euh, du route level, de la sécurité, machin, de la machine, des trucs un peu graves, étaient des failles corrigées. C'est-à-dire que dans la base de code de Glibc, ce truc-là était corrigé depuis 4 ans. Mais par contre, comme c'est génial d'avoir deux versions majeures de retard de Glibc quand tu t'appelles Debian parce que fuck la life, il faut que le code soit battle-tested, les mecs n'avaient pas mis ça à jour. Alors après, les mecs de Debian se sont mis à faire d'autres trucs, ils prennent des bug fixes, des security fixes de, de release qui sont deux versions majeures après, et vont les patcher dans des vieilles versions. C'est un petit peu comme si vous aviez le docteur Frankenstein qui découpait des bras de bébé pour aller les coller sur Jeanne Calment, quoi. C'est une espèce de truc genre, mais dans quel monde ça marche Encore tu fais ça dans du Haskell ou alors un langage comme ça qui va t'engueuler quand tu fais de la merde à la compile. Mais tu fais ça dans du C, pour moi, tu es en train de faire de la soupe, quoi. C'est un truc que je ne comprends pas. Donc... Vous voulez être à jour c'est pas compliqué. Vous vous mettez à jour tout le temps, vous avez moins de failles de sécurité. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Ça veut dire que vous réduisez la quantité de failles et votre temps d'exposition en failles de sécurité. Le second point est la fin de la forteresse. Le « in network », ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le réseau qu'on peut vous faire confiance. Toute chose doit avoir du chiffrage et de l'authentification. On ne fait jamais de choses sans log. D'abord, parce qu'on ne peut pas loguer qui a fait, Ensuite, parce que vous n'avez aucune certitude que les choses sont effectivement safe. Et pour finir, mais... Enfin, vous avez bu. Genre, Vauban a prouvé que c'était une mauvaise idée, quoi. C est, c est, c est, c est, les gens ont oublié tout, la ligne Maginot, la totale. quoi. Ce n'est pas parce que tu as construit un putain de mur à un endroit que ça va bien se passer. Il suffit que les gens contournent le mur étaient dans une merde noire. Donc, que tu aies protégé ton réseau, cool story, par contre, tu fais tout. Les, per les performances. Alors les performances, c'est un truc que je trouve génial. Déjà, la plupart des gens, ils font de l'early optimisation. C'est-à-dire que, d'abord, la plupart des early optimisations sont en général gérées par les systèmes que vous, que, que vous utilisez. Enfin, les gens qui font de l'optimisation en Java avant d'avoir des problèmes de performance, regardez ce que fait la JVM en termes de tuning de performance. Évitez de rendre votre code illisible parce que vous avez l'impression de faire de l'optimisation. Réglez les problèmes de perf quand vous avez des problèmes de perf. Ensuite. L'over-engineering. Les gens qui viennent me voir en disant « Ouais, on a de la big data, on a 800 gigas de données dans notre, dans notre database. »« Genre, vous n'avez pas de la big data, vous avez une database. Euh, Calmez-vous. »« quoi. La big data, est-ce qu'on a de la data euh... ?» Ne faites pas d'over-engineering. Moi, c'est ce que j'explique aux gens. 95% du temps, quand vous startez un projet, vous pouvez tout faire dans PG. Vous pouvez utiliser PG comme document store euh, en mode JSON, vous pouvez faire de la time series, vous pouvez faire de la linéaire, vous pouvez faire du CQRS, vous pouvez quasiment faire tous les patterns dans PG, en déformant légèrement le truc, je suis complètement d'accord, mais en ayant plein de garanties, les backups, les machins. Quand ça commence à craquer en termes de perte, vous passez tout sur SSD, vous mettez une plus grosse machine, vous réécrivez tout avec un nouveau système. Par contre, vous avez gagné vachement de temps au bootstrapping. C'est quand même vachement plus compliqué de lancer un truc avec Kafka, Hadoop, Bidule, machin, et là, vous vous retrouvez avec six mois de lancement projet, parce qu'il faut que vous arriviez à monter un cluster de tout. Et surtout, les performances, ça se gère dans l'architecture. L'architecture va toujours vous garantir, vous regardez les middleware que vous employez, les bases de données, les message brokers, externes. vous regardez quelles garanties ils vous fournissent, et c'est là que vous en, vous, vous en décrivez des, des, des solutions. Et surtout, souvenez-vous toujours que les performances ne sont pas un problème linéaire. Les performances sont typiquement un problème euh, exponentiel. C'est-à-dire que quand vous avez un léger souci de perf, vous avez un léger ralentissement. La seconde après, votre léger ralentissement, fait que ce qui prenait une unité de temps à faire entre deux requêtes prend une unité unité,5 entre deux requêtes. Donc en fait, vous finissez de répondre à la première requête alors que vous avez déjà la deuxième. Et là en fait, là vous allez vers l'exponentiel du problème de perte. Et en fait, vous arrivez vous arrivez très rapidement au moment où plus rien répond. Donc en fait, votre problème de perte, vous pouvez pas le traiter en disant "ouais, mais ça c'est un problème linéaire. À la première alerte, vous réagissez." Parce qu'en fait, à la première alerte, vous avez très peu de temps pour réagir. C'est le moment où vous allez mourir, parce que vous êtes sur un problème qui est exponentiel. L'autre truc, c'est la fameuse déclaration du « on a des problèmes que personne d'autre n'a ». Du coup, nous, on a la justification de faire tout ce qu'on veut avec des outils qui n'ont aucun sens. L'an dernier, il y a quand même le patron d'une boîte assez grosse en Haïti qui m'a expliqué « Ouais, non, mais Git, je sais, mais. Pff. Comparé à SVN, enfin. Euh, nous, notre, la réponse à notre métier, c'est SVN, quoi. Nous, on n'a pas les problématiques de gens qui utilisent Git. Tu sais, on a un métier très spécifique et la réponse à notre métier, c'est SVN. Non, mec, tu ne sais juste pas utiliser Git et tu n'as pas envie de le dire à tes équipes. Mais, mais en vrai. Enfin, vous pouvez pas vous dire, genre, la réponse au problème de. 99% des gens, c'est ça, mais ça ne va pas être la réponse à mon problème. Ça veut juste dire que vous avez un process qui est fuck ou vous connaissez mal votre problème. Mais dans la majorité des cas, c'est ça. Nous, on a besoin de faire travailler des développeurs ensemble. Git, ça a été inventé pour faire bosser 1200 développeurs ensemble sur un, sur un shot de trois mois. Et pour finir, et ça je vais dire un truc fou, je pense que la DSI aujourd'hui, dans cette nouvelle vision que je vous propose de partie de l'automatisation, doit être les meilleurs amis des différentes personnes métiers dans la boîte. J'ai envie qu'on fasse un effort d'honnêteté entre nous. Les boîtes comme moi, on vit pourquoi Parce que les directions métiers bypassent la DSI, viennent nous voir nous et font le job avec nous en disant on va pas embarquer, on va embarquer la DSI dans le projet, sinon ça va prendre trop de temps. On le sait tous que ça se passe comme ça dans toutes les boîtes. On le sait tous que le directeur marketing et le directeur et le, et le DSI ils sont à couteau tiré dans toutes les entreprises parce que le directeur marketing veut faire des trucs quick and dirty qui vont livrer en moins de trois mois et que le DSI est jamais capable de livrer ça parce qu'il a des process à la con des machins des, etc qui font que ça ne peut pas tenir dans son modèle financier. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que vous devez sortir toutes les parties qui n'ont pas de valeur pour gagner le temps d'être capable d'être proactif vis-à-vis des gens du métier et que la direction informatique soit des gens qui aident les gens du métier. Pour ça, il y a un premier truc qui est, il faut supprimer les périodes de maintenance. On a toutes les technologies aujourd'hui, enfin on parlait de Blue Green Deployment, c'est ce qu'on fait, ce qu fait naturellement en fait chez Clever Cloud, mais vous avez plein d'autres technologies pour ne pas faire de, maintenance, de rupture de service quand on fournit quelque chose, et ça c'est hyper important. Vous ne devez plus avoir de période de maintenance vis-à-vis -vis du métier. Ça va vous permettre de plus vous coordonner avec le métier sur quand est-ce qu'on peut vous couper le service et vous allez tous vous retrouver au chômage technique. C'est complètement débile. Théoriquement, l'IT ne doit pas être un problème. Donc, vous ne devez pas avoir de période de maintenance. Vous démerdez architecturalement. Ensuite, vous devez absolument vous focusser sur l'efficacité. Quand je dis ça, c'est quelles sont les couches Dans quoi est-ce que j'ai une valeur ajoutée toutes les parties dont je n'ai pas de valeur ajoutée, je les automatise, si possible avec des outils du marché. Et à la limite, si je peux tout foutre sur des outils de, de public cloud, c'est génial. Quand je dis ça, c'est pas nécessairement utiliser Clever Cloud, mais je vois encore des boîtes qui maintiennent leur serveur de mail pour envoyer des newsletters. Envoyer 100 000 mails via Maygun, je crois que ça coûte quelque chose comme 25 dollars maintenir un serveur de mail au month to month, ça coûte une fortune la réputation d'un serveur de mail, c'est chiant à entretenir etc. Et c'est quoi la valeur ajoutée d'envoyer toi-même ta newsletter, mec ça n'a aucun, aucune valeur envoie tes mails via Mailgun dans ce genre de cas et franchement on est très bien quoi. vous devez pousser à la commoditisation maximale de ce type de choses. La commoditisation encore une fois c'est cette capacité à utiliser les choses sans y penser. Quand vous utilisez du 220 volts alternatif, vous ne dites pas je vais utiliser de l'électricité personne n'a l'idée, quand il allume sa téloche ce soir, d'appeler la centrale électrique en disant « Je vais allumer ma téloche, tu penses que ça va passer ?» Toutes les startups qui passent sur Capital crament un boulon parce qu'elles n'ont pas d'autoscalabilité de leur truc et elles perdent plein de clients comme ça. Mais vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose. Pourquoi l'IT ne gère pas ça Et vous devez toujours penser à avoir un cerveau humain utilisé pour un meilleur usage. Donc vous automatisez tout ce qui n'est pas intéressant, tout ce qui peut être automatisé à bullfight, et vous gardez pour l'humanité les choses qui ont un sens à être faites par l'humanité. Il faut complètement que je me stresse parce qu'en fait, je suis en train d'exploser mon timing. Donc, je vais aller hyper rapide. D'abord, et c'est le premier point, vous devez toujours penser release early, release often, continuous deployment, continuous delivery. Vous devez être dans cette logique-là vis-à-vis des gens qui bossent dans l'entreprise dans avec vous. Ensuite, vous devez construire des toolkits pour ces gens-là. Pourquoi est-ce que dans la plupart des boîtes, je n'ai pas API. le nom de domaine qui me permettrait d'avoir l'accès aux API de l'entreprise, l'accès aux produits C'est un truc qu'on a fait avec une boîte. Il y a une boîte qui s'appelle Manitou, du côté de chez nous. Une boîte qui fait un milliard et ils construisent des engins de levage. Avec eux, on a réussi à créer une API qui permet d'accéder à toute la documentation technique, toute la documentation produit, tous ces trucs-là, il y a un truc qui s'appelle api.manitou.com et surtout les filiales, même si elles connaissent pas les gens de la DSI que dalle, qui parlent une autre langue, peuvent se pointer sur ce site-là et demander une clé d'API pour faire bosser leur agence web du coin qui fait un mini site événementiel d'un truc où le siège, franchement, on a rien à foutre, tu vois. Et ensuite, il y a un autre truc qui s'appelle design.manitou.com qui est une surcouche à Bootstrap que tu peux juste draguer quand tu fais du npm, qui fait que n'importe lequel des produits que tu fais en ça bah, va avoir un look and feel Manitou. C'était con, mais ça permet de fournir une base qui permet de faire travailler tous les gens qui vont bosser avec vous, simplement. En fait, c'est exactement faire ce qu'ont fait des gens comme Twitter, Facebook, etc. dans leurs API, mais vous le faites dans votre boîte. Ça coûte pas cher, ça va speeder tous les projets, et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, et de vous raccrocher aux directions métiers qui passent leur temps à vous bypasser. Là, vous dites à la direction métier, il n'y a pas de problème, tape dans l'API de la boîte, on a créé un framework, tu peux construire au-dessus, et fais en sorte que tes, prov tes, tes providers l'emploient. Et comme ça, au lieu de passer notre temps à hacker la donnée, vous allez continuer à construire autour de ce que vous avez construit, ce qui est une bonne chose. Et c'est pour ça que vous devez être en self-service. Ça doit pas être chiant de demander une clé d'API. Si demander une clé d'API recréer un mail, c'est pas possible. Les mecs se pointent sur le site, ils expliquent pourquoi ils veulent, bam, ils demandent leur clé d'API, ils la reçoivent, fin de l'histoire. Et du coup, vous devez juste focus dans un truc qui est simple. En tant que gens de l'informatique et en tant que développeur, nous on est là pour créer des outils pour les autres et les rendre efficaces. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette conférence, c'était la première fois que je la donnais. et je l'ai écrite ce matin à 5h. Euh, J'ai une bonne nouvelle, ceux qui vont poser des questions pertinentes vont pouvoir gagner un t-shirt Clever Cloud. Pas ce t-shirt Clever Cloud là, car ce t-shirt Clever Cloud là, le message est qu'en fait quand tu utilises Clever Cloud, tu peux aller boire le soir parce qu'il n'y a aucune chance que tu sois appelé la nuit, c'est le boulot de Clever Cloud. Euh, mais par ailleurs, on a d'autres t-shirts Clever Cloud, mais celui-là a été designé par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. Et fabriqué par la Touillette Express qui tient une boîte de t-shirts qui fait des super t-shirts. Euh, par contre, j'ai d'autres t-shirts, donc ceux qui vont poser des questions pertinentes pourront avoir un t-shirt et j'ai des super stickers clever. Qui a des questions? Je suis d'accord, en fait. La question, c'est ce que le, le, le, ce qu'on appelle virtuel, en fait. Ce que les gens ont l'impression d'être virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Virtuel, d'ailleurs, c'est ça que ça signifie, c'est qui n'existe pas. Euh, quand je, je, je, je, je veux battre en brèche cette histoire de monde virtuel et de monde réel, ce serait de dire que ce qui se passe sur un ordinateur ou sur Internet sont des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas vrai, ce sont des choses qui existent et qui ont du sens. Pour autant, c'est sûr que l'informatique industrielle existe. Enfin, c'est absolument pas ça le point, c'est juste d'expliquer que il faut arrêter de penser que l'informatique est une espèce de truc où, euh, à la limite, si ça plante, ce n'est pas trop grave. De toute façon, ce n'est pas réel. Mais c'est complètement réel, en fait. On peut, on peut perdre des millions, en fait, sur une erreur de code. Enfin, il y, y a des tonnes d'histoires de gens qui ont perdu des millions sur une erreur de code en bourse, quoi. Tu pourras venir chercher ton t-shirt. J'ai ma valise et tout avec des t-shirts dedans. Et il faut que je m'en débarrasse avant Hong de... Kong. Ouais. Donc, donc la question était, euh, j'ai soulevé le problème du fait que c'était les comptables qui géraient les entreprises à partir du moment où l'IT a besoin d'un budget, comment se détacher de ça Ça c'est un problème de rapport de force dans l'entreprise en fait. C'est au DSI en fait d'aller expliquer, écoutez les gars, on ne va pas gérer l'organisation et le management des outils métiers qui nous rendent efficaces en fonction de contraintes comptables. Donc on va avancer. Euh, et c'est un rapport de force, en fait c'est un vrai rapport de force à construire avec une logique à expliquer en disant, on comprend la logique qui est derrière, Sauf que la compta est au service du fait que l'entreprise fonctionne, et là, cette compta-là, avec des primes différentes et des objectifs financiers différents, fait que du coup, on désaligne les intérêts des gens qui font tourner l'entreprise, ce qui n'est pas acceptable. C'est exactement comme, il n'y a, a pas longtemps, j'étais dans l'organisation d'une conférence, et on me dit, il n'est pas possible que tu fasses des quickies de 10 minutes, parce que notre CMS d'affichage des conférences sur le site web ne le prend pas en charge. Euh, mec, je m'en branle. Enfin, moi, je fais le contenu, le contenu dans la conférence est nettement plus important que tes problèmes bassement techniques de CMS et d'affichage. Je m'en tape, c'est ton problème, tu... Enfin, tu gères ta vie en fait, ce n'est pas mon problème. Tu vois. Et, et pour moi, la compta, c'est exactement le même truc. C est, c est... Les mecs, votre boulot, c'est de faire en sorte que notre finance ait un sens. Pour autant, vous ne devez pas désorganiser l'entreprise en le faisant. parce que. Vous avez l'impression, en jouant avec les chiffres, que vous avez rendu les choses efficaces. Mais ce n'est pas vrai. Parce que comme vous avez humainement désaxé l'intérêt et l'alignement des gens sur un truc, bah vous avez foutu le bordel. Une dernière question, parce qu'il a levé la main Oui Alors, Comment on fait pour battre définitivement cette histoire de, de, de trust in network et qu'à partir du moment où on est dans le réseau interne, tout va bien Ça dépend des fois. Alors, des fois, j'en ai fait des hard ones. Euh, je me souviens d'une fois où j'étais invité et la discussion prenait énormément de temps entre moi et le, enfin, le commercial et le mec d'en face. Le commercial qui bossait pour moi et le mec d'en face. C'est que j'ai ouvert mon laptop. Bien noté deux secondes, je suis rentré dans le réseau interne, j'ai pris, j'ai été dans l'ERP, j'ai récupéré j'ai fait « Ah c'est marrant, vous êtes en retard sur telle commande ?» Ça a foutu un froid dans la réunion et je fais « Écoutez les gars, C'est pas très compliqué, on vous a dit que votre truc était pas sécurisé, votre truc est pas sécurisé. » Et là en plus, moi j'ai pris une cuite hier soir, franchement j'étais pas frais, ça m'a pris un gros quart d'heure de rentrer. Vous imaginez que votre concurrent il est capable de le faire de la rue là, donc euh, c'est pas une bonne idée. Donc la version hard, j'ai fait ça aussi une fois chez un assureur où le mec m'expliquait non mais tu comprends les serveurs on les garde chez nous parce que parce que chez nous on sait où c'est fait. Chez moi il y a des gardes armés à l'entrée du data center. Hein. Moi là, son truc, j'ai dit que j'allais pisser au milieu de la réunion, je l'ai appelé j'étais au milieu de son data center parce qu'en fait c'était un un digicode en fait d'entrée dans la salle serveur et les touches étaient un peu usées donc j'ai fait deux tests de combinaison et j'étais devant la baie, devant la mainframe IBM qui faisait tourner la boîte. Je fais écoute je suis prêt à tout entendre comme quoi c'est plus sécurisé chez toi, mais en vrai, ce n'est pas ça, en fait. Donc, je pense qu'il y a cette façon-là, qui est un peu brutale. L'autre façon, c'est d'expliquer, bah, les problèmes ont changé. Et pour ça, il y a une solution, qui est de dire, maintenant, on a tous ça, ce n'est pas sous votre responsabilité, ce n'est pas sous votre management. Potentiellement, il y a des virus, des trucs, des machins dessus. Whatever. Moi, j'ai envie de faire du remote working, comment je fais aujourd'hui Tu vas me fournir un VPN, sauf qu'on sait très bien que mon, mon gamin risque de toucher au PC et puis, voilà, donner leur des statistiques importantes, il paraît qu'il y a 30% des gens qui vont au travail sur des sites de cul. Bah, sites de cul, virus. Enfin, je pense que le point, il est là, en fait. C'est juste, c'est une mauvaise idée, et il faut combattre l'idée avec des articles théoriques. Vous leur donnez à lire l'excellent blog qui a été fait par Geoffroy chez nous, qui explique « The end of metaphor, Qui, qui, metaphor ». Voilà, c'est fini, en fait. Ça, on pouvait le faire du temps où tous les réseaux étaient physiques, et où un ordinateur et l'équipement coûtaient tellement cher... Il n'y avait pas de problème, il fallait, il fallait être une entreprise pour pouvoir avoir l'équipement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tu peux hacker ça avec un Raspberry à 30 balles. Donc je pense que voilà, c'est expliquer l'évolution du monde de, de façon gentille et délicate. Je me mets là pour ceux qui veulent des t-shirts et des stickers. Merci beaucoup de m'avoir écouté, désolé d'avoir explosé votre temps. Euh, vous, avez, vous avez la pause café qui est disponible maintenant euh, bah